Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelque chose qui n'est pas forcément évident quand vous débutez. Et euh, bah, c'est tout simplement d'utiliser un, un listener, un écouteur sur un bouton. Alors ça va nous permettre en fait de nous décharger, de passer par l'événement on OnClick. Vous pouvez faire ça directement dans du code et bah, ça peut être assez intéressant si on doit gérer pas mal de boutons. Vous allez voir que c'est assez simple à mettre en œuvre. Donc pour ce faire, j'ai mis un canvas sur ma scène, un bouton au centre et j'ai simplement changé le texte du bouton. Donc on va créer ici un c -sharp script pour les besoins ici euh, de la démonstration et je vais le nommer « Listener Demo ». Ce script, évidemment, je vais devoir l'affecter maintenant à quelque chose, donc je vais le mettre sur mon canvas par exemple, mais il pourrait être disposé n'importe où dans ma scène. Voilà, alors j'ai été un peu trop rapide, vous voyez, c'est pas encore, euh, voilà, c'est parti, on va pouvoir le mettre. Donc on va maintenant l'éditer ensemble pour voir comment on peut opérer. Donc je dois en fait récupérer mon bouton qui est là. Donc on exécute, on édite ce script et on va regarder comment on peut opérer. Donc la première chose c'est que je vais avoir besoin euh, du type bouton. Donc je vais aller chercher UnityEngine.UI pour avoir accès aux éléments de lui. Euh, je vais garder le start, je vais enlever l'update et ici tout ce que je vais faire bah, c'est déclarer un bouton qui va être privé euh, que, qui va être donc de type button et je vais l'appeler btn tout simplement alors je le fais sur un bouton mais on pourrait le faire sur plusieurs hein. donc au start bah, je dois assigner dans cette variable de type bouton le bouton donc je vais faire un gameObject.find et euh, je vais aller chercher l'objet qui s'appelle button et je vais aller chercher son composant qui est getComponent qui est button de nouveau donc jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Alors dans la foulée, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais tout simplement dire que maintenant, je veux ajouter un, un listener sur ce, euh, sur ce bouton, un écouteur. En fait, ça va écouter l'événement et plus spécialement l'événement on-click. Donc sur le bouton, vous pouvez faire un btn.onclick. Et tout simplement, on va ici faire un add maintenant listener. Et entre parenthèses, je vais devoir y noter le nom de ma fonction, de ma méthode qui va être appelée quand le listener, l'écouteur va se déclencher, c'est-à-dire quand le joueur va cliquer sur le bouton. Donc ici, je vais l'appeler euh, button selected. Voilà. Donc maintenant, évidemment, ce que je dois faire, c'est créer une méthode. Donc je vais créer une méthode qui va être ici privée de nouveau. Vous voyez que l'intérêt, c'est aussi de ne pas devoir à chaque fois euh, créer des méthodes publiques. Et euh, on va ici tout simplement faire un debug.log et on va écrire, euh, vous avez cliqué sur, et ici on va concaténer ça avec btn.name par exemple. Alors c'est bouton mais bon vous aurez compris. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que je ne dois pas oublier aussi une bonne pratique c'est qu'on a ajouté un listener, il faut aussi le décharger. Donc il faut l'enlever. Donc ce qu'on va faire c'est euh, dans la méthode où, lorsque l'on quitte une scène Unity qui va être on euh, disable de mémoire. J'ai pas l'autocomplétion j'espère que je me trompe pas. Euh, on va tout simplement ici faire un btn.onclick et on va faire un remove, alors all listener ou listener. Alors si vous utilisez plusieurs euh, listeners dans votre script, plusieurs boutons par exemple ça peut être embêtant. Donc on va le faire ici sur euh, comme si on en avait plusieurs et on va tout simplement euh, nommer ici bah, ces button selected, voilà, et je décharge mon listener. Euh, D'ailleurs on peut faire aussi un debug.log pour bien voir que ça fonctionne. Euh, remove listener, voilà. Et bon, je ne vais pas le nommer, mais euh, ici, ça nous permettra de. Donc voilà, ça suffit. En fait, c'est très simple. Hein. Vous pouvez voir, je déclare ma variable de type bouton. Au start, je vais l'assigner. Quand je veux, bon alors au start c'est bien, j'ajoute mon listener, mon écouteur et je nomme ici entre parenthèses Dix button selected sera la méthode à appeler quand l'utilisateur va cliquer dessus. Ici j'exécute le code que je veux et quand je quitte la scène, je décharge mon listener tout simplement. Donc on va retourner dans Unity, il ne nous reste plus qu'à tester ça, on va afficher ici la console. Voilà, euh, donc je vérifie que je l'ai bien mis. Oui, là, le listener démo, il est bien là. Et je lance. Et maintenant, si je clique, bah, vous pouvez voir que je vais avoir le même comportement voilà j'ai bien vous avez cliqué sur bouton voilà bon, il s'appelle bouton hein, donc automatiquement euh, et je peux cliquer comme ça plusieurs fois et euh, si je quitte la scène on peut voir que j'ai bien remove listener le listener a bien été enlevé donc c'est simple c'est rapide mais vous pouvez voir que ça vous décharge en fait bah, d'aller euh, créer une méthode publique que vous allez exécuter dans la méthode non -click. ça peut être assez intéressant ça peut, permet euh, de gagner du temps et peut-être de la lisibilité et euh, le gros avantage c'est que vous pouvez gérer comme ça euh, plusieurs boutons c'est à dire donc là, je, je pourrais créer un deuxième bouton, BTN2, je vais le chercher ici, je lui ajoute un listener, voilà, et puis bah, je lui assais, je peux même lui affecter la même méthode, il euh, n'y a pas de souci. Euh, enfin, on peut faire ça comme on veut. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez-la en masse, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.